Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et j'espère que cette rencontre va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistrer. Effectivement, on va se régaler aujourd'hui puisque je vous propose d'écouter le parcours de Franck Bonfils, créateur de la société Un Air d'ici et sa marque de produits Juste Bio. basée à Carpentras, Un Air d'ici souhaite aller au bout de la démarche d'une entreprise vertueuse vendre du bio, conditionner en vrac ou en sachet biodégradable et compostable, rester et embaucher dans le Vaucluse à Carpentras, et s'agrandir en construisant une nouvelle usine zéro déchet. Nous avons évidemment parlé de la jeunesse de cette entreprise et de ses valeurs fortes, et aussi de ce choix de proposer ses produits en supermarché pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Je vous laisse découvrir tout ça avec lui, bonne écoute Je suis Franck Bonfils, je suis le créateur de la société Enerdici et ça marque Juste Bio. J'ai 45 ans et je suis originaire du Vaucluse. J'ai été expatrié au plus loin du Vaucluse, à Aix-en-Provence, pour faire mes études, puisque j'ai fait Sciences Po à Aix et ensuite j'ai créé la société en 2000. Juste Bio, en fait, c'est une entreprise qui source et qui achète partout dans le monde des produits bio, qui les transforme et qui les conditionne en France et qui les vend ensuite en grande distribution, en vrac pour, pour la plupart, mais aussi en sachets biodégradables et compostables. Ce sont des fruits secs, euh, des graines, des oléagineux et maintenant beaucoup de produits, euh, beaucoup de produits en vrac. Euh, voilà, c'est ça Juste Bio. Être entrepreneur a toujours été un objectif. Lorsque j'ai eu mon diplôme à Sciences Po, je faisais cuire des, des cacahuètes dans ma cuisine et j'allais vendre dans les bars à Aix pour payer mes études. Je faisais la même chose l'été en remplaçant le, le sel par le sucre pour faire des chouchous et aller les vendre sur la plage. Et puis un jour, je me suis dit je vais en faire mon métier. J'ai eu la chance de, de côtoyer sur les bancs de l'école un très bon copain qui avait un magasin U à Beaulieu-sur-Mer. Donc ça a été mon premier client. Et donc j'ai créé à l'origine une marque qui s'appelait euh, La Maison des Bistrots. C'était des produits gras, salés, sucrés, dans des emballages en plastique très très lourds. Donc euh, comme quoi il n'y a, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais néanmoins ça a été le début de, le début de ma carrière. Bien évidemment on n'avait pas attendu. Dès le début ce que j'ai fait c'est de me dire, bon la cacahuète ça existe, mais cette fameuse cacahuète de bistrot qu'on trouvait, qui était très salée pour faire boire... Euh, beaucoup de bières, qui avaient une particularité, c'est qu'elles étaient pelliculeuses, elles avaient cette peau rouge qu'on avait autour, et donc c'est ce qu'on appelle la cacao de bistrot. Ça, ça n'existait pas en grande distribution, donc je me suis dit, je vais faire ça. Je vais créer une marque qui soit un peu, les autres faisaient du, du, de lhyper Moi, j'ai fait du vintage, qui faisait un clin d'œil à, à, à cette époque des bistrots. Euh, les autres masquaient le produit, je le faisais voir. Donc, on a joué la transparence. Et puis, le dernier point, c'est que les autres faisaient du sachet, euh, du complexe aluminisé. Je suis je vais mettre ça dans des seaux en plastique. Comme ça, ils sont refermables et ils tiennent bien en rayon. Ça, c'était le côté comptoir. Et puis, on a eu la maison des bistrots côté cuisine avec ces fameuses euh, noix de coco râpées, euh, amandes en poudre, etc. Là aussi, on joue un peu la. La rupture, parce que de la même manière, on ne m'avait pas attendu pour avoir des gammes d'aides culinaires en magasin. Et très près de chez nous, à Carpentras, on est à le leader euh, sur ce segment-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des produits de niche. Hein. Du pavot bleu, du sésame doré, euh, tous ces produits qui avaient à l'époque le vent en poupe, parce qu'on parce qu avait la tendance de faire son pain soi-même avec toutes les machines à pain, euh, etc., les farines. Donc on, on a référencé nos gammes comme ça, sur un marché de niche à l'origine. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris conscience que se nourrir, c'était quand même... Euh, Important. Notre santé et notre alimentation sont intimement liées, à mon sens. C'est bien d'avoir des alternatives. Et je donne toujours l'image de l'amande qu'on faisait où, en 2000, lorsque j'ai créé la société. L'amande, elle était frite, salée. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit. Ouais, on, va, on va essayer de la faire griller plutôt que de la faire frire. » Ensuite, on s'est dit « On va la faire griller, mais on ne va plus la saler, on va la mettre naturelle. » Et puis, au bout d'un du moment, moment, on s'est dit « Et pourquoi on ne la mettrait pas naturelle complètement ?» Donc, de l'amande décortiquée. Et, et, et puis, à un moment, je me suis dit « Ça serait logique de l'avoir en, en bio. » À l'époque, le bio était totalement confidentiel en grande distribution. Et puis, après, on a continué un peu plus loin en disant « Mais c'est quand même idiot d'avoir un emballage en plastique autour d'un du, produit bio. » Et donc là, on a poussé le curseur un peu plus loin j'étais pas du tout mais pas du tout un intégriste du bio et puis petit à petit j'y suis venu en me disant mais tiens ma santé va mieux lorsque je mange mieux et donc si je mange moins de cochonneries j'irai mieux et j'ai commencé comme ça et puis comme beaucoup de personnes je commençais par acheter les essentiels qu'on trouvait en grande distribution en bio parce que c'est vrai que je ne poussais pas forcément la porte des magasins spécialisés et puis de plus en plus de choses et voilà on achète des produits dans le monde entier, on ne transige pas sur la qualité, c'est compliqué, on peut toujours avoir des doutes, savoir si le certificat bio de la Thaïlande, de la Chine, de la Turquie, sera, aura la même valeur que celui de l'Allemagne ou de la France. Par conséquent, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris le parti d'analyser tous nos produits. On ne se satisfait pas du logo EcoCert, mais en plus de ça, on rajoute un niveau d'analyse, c'est que 100% des produits sont contrôlés ici à l'arrivée, donc au départ, mais surtout ici à l'arrivée. Le deuxième point, je veux que tout soit fait ici, à Carpentras. Pas seulement parce que je suis très attaché à ma région, pas seulement parce que tous les midis, je veux aller faire du vélo euh, pas loin du Ventoux, mais aussi parce que bah, c'est un gage de qualité, de sécurité, de traçabilité. C'est aussi créer de l'emploi. On parle souvent de Vaucluse comme une région sinistrée, comme une région où il ne se passe rien. Euh, si, il se passe plein de choses. Il y a une entreprise qui a recruté 160 personnes en, en 10 ans grâce à un engagement qui est vertueux. Et ça, c'est extrêmement important d'être un acteur de l'économie locale. Donc, on travaille avec des ESAT ici, on, on recrute en local, c'est quelque chose d'extrêmement de, important. On a internalisé notre logistique, c'est pareil, on avait un, un, un prestataire. On a choisi d'internaliser, donc de créer 20 emplois euh, supplémentaires de reprendre du personnel qu'on avait chez ce sous-traitant, parce que je trouve que la, la, la force d'une entreprise aujourd'hui, ce n'est pas de la démembrer, c'est justement de, de, de tout avoir en interne. Là aussi, c'est très différent de ce qui se fait dans les entreprises où on est en train de, enfin, terme est très à la mode, ubériser les, toutes, les pro, toutes les professions. Nous, on a plutôt la démarche inverse. C'est d'internaliser ça, parce que je me dis qu'à la longue, ça sera une vraie force que de pouvoir revendiquer la maîtrise Total de, de la chaîne. Et nous, on a des sourceurs qui vont chez les agriculteurs pour chercher les produits. On a une usine euh, qui transforme le produit, qui le traite à Carpentras. 100% des produits sont à Carpentras, un service qualité qui l'analyse. Derrière, on a des marchandiseurs, donc on a nos, nos, nos, propres, nos propres préparateurs qui assurent la logistique. Et derrière, on a des marchandiseurs qui, en magasin, remplissent le produit. Ça veut dire que vraiment du producteur au consommateur on le suit, on le trace c'est quelque chose d'extrêmement important si vous sous-traitez tout ça finalement quelle est votre valeur ajoutée au milieu d'être chef d'orchestre de tout un tas de sous-traitants mais vous êtes dépendant de tout le monde vous savez plus vraiment quel est votre métier moi mon métier c'est d'offrir aux consommateurs des produits de meilleure qualité possible en vrac ou en conditionné mais en tous les cas sans emballage polluant et des produits bio en fait pourquoi juste bio parce que ce qui est important c'est le juste geste et, et juste le petit geste. Petit geste après petit geste ça fait beaucoup beaucoup d'économies de matières polluantes rejetées. Ça fait beaucoup de produits mis sur le marché qui sont bio et non plus conventionnels. Ma plus grande fierté c'est de me dire qu'aujourd'hui on est présent dans 6500 points de vente en France. C'est 6500 vitrines, portes d'entrée vers une consommation plus responsable pour le plus grand nombre. Je viens d'un milieu modeste, euh, où on n'avait pas l'habitude de manger du bio, hein, où on n'avait pas l'habitude de pousser la porte d'un magasin spécialisé, voilà, parce qu'on qu n'avait pas les moyens. Et j'ai toujours euh, beaucoup de, de respect pour mes consommateurs. Mes consommateurs, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est euh, cadre euh, parisien. Mais la vraie fierté qu'on a, c'est que c'est aussi monsieur et madame Michu qui font du, du tourisme alimentaire le samedi après-midi dans, euh, dans leur hyper, avec leur caddie et leurs cinq enfants, et qui, et qui en fait, euh, n'auraient jamais imaginé un jour euh, acheter du vrac et acheter du bio. Vous savez, on ne peut pas blâmer les gens. Monsieur et Madame Michu, avec leurs cinq enfants, si on ne leur donne pas le choix de pouvoir euh, s'alimenter différemment, ben ça ne marche pas. Je pense que le fait d'avoir pu se développer aussi vite en grande distribution, a permis une démocratisation vraiment de, alors, du, des fruits secs bio, mais surtout du vrac. Ça va avec, avec ce qu'on vit dans l'entreprise, c'est le respect absolu de, de tous. Aujourd'hui, consommer mieux ne peut pas être l'apanage d'une ben, certaine élite qui a le pouvoir d'achat pour le faire. Euh, et qui en plus va juger, euh, va juger les autres euh, voilà, qui le font pas. Aujourd'hui, quand on entend euh, ces pionniers du bio euh, revendiquer qu'en euh, en fait, ils sont plus verts que verts, que les autres sont les grands méchants loups, euh, je ne suis pas certain que ça soit la bonne méthode pour arriver à, à convertir ou en tous les cas à, à convaincre ou à faire évoluer, euh, ou à faire évoluer une, une, une majorité. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est 60 millions de consommateurs vous prenez la part de gens qui ont la capacité d'aller dans des magasins spécialisés. Alors, il y a le pouvoir d'achat, mais il y a aussi autre chose. Hein. C'est l'éducation qu'on a, on n'est pas, pas éduqué à ça. Euh, elle, est, elle est très très faible. Alors que si vous arrivez à, en fait, à aller chercher les gens... Dans, dans leur consommation habituelle et en leur menant le choix dans leur, dans leur lieu de consommation habituel, c'est peut-être que les, les magasins spécialisés qui aujourd'hui, et les pionniers du bio et les historiques du bio, etc., qui aujourd'hui voient, euh, voient la consommation en grande distribution bio comme le grand méchant loup, peut-être que c'est ça qui est en train de semer une, une évolution de, de l'éducation du consommateur. Parce que les enfants, là, je reviens à monsieur et madame Michu, hein, leurs enfants qui, euh, tout petit, verront leurs parents commencer à dire, tiens, le vrac, c'est pas mal parce qu'on qu consomme moins d'emballage et on pollue moins, peut-être qu'eux auront la, leur déma la démarche d'aller un peu plus loin, de dire, ah ouais, en effet, mes parents faisaient ça, on achetait du vrac euh, là, mais tu sais quoi, c'est peut-être encore mieux de même plus prendre la voiture pour y aller, d'y aller à vélo, de, de faire du commerce local, de faire, euh, etc., etc. En fait, c'était un pari, hein. c'était vraiment un pari, parce que moi, moi j'ai investi... Euh... Ah, J'ai emprunté pour acheter mes premiers meubles. J'ai fait faire des meubles. Euh, ouais, je suis allé voir le banquier. Euh, fallait Il fallait qu'il m'aime bien quand même. Hein, <rire> si vous voulez en lui expliquer. Bon alors, je vais vous expliquer le concept. Je vais acheter un meuble. Avec des, je vais mettre des trémies dedans. Je vais, et je vais dans les magasins. Alors, je ne fais pas payer au magasin. Hein. D'accord Très bien. Donc en fait, vous empruntez pour acheter un truc que vous ne faites pas payer. Oui, oui, mais par contre, je... derrière, on a un concept où on va aller euh, mettre les produits nous-mêmes en rayon, euh, assurer la traçabilité, et, et puis c'est quelque chose de vertueux, parce qu'il n'y a plus d'emballage, parce que c'est du bio. Euh... Mais heureusement, les banquiers m'ont prêté. 100 000 euros à l'époque, ça a bien fonctionné dans les, dans les 10, 15 premiers magasins qu'on a implantés. L'histoire du premier magasin en, en vrac, c'est assez drôle. Je suis allé donc, en grande distribution, je leur ai expliqué, voilà, ai le concept, le vrac, le meuble, machin. Ça ne marchera jamais. Ah, d'accord. Alors, pourquoi ça marche à... On va avoir de la démarque, on va avoir de la casse, les gens ne vont pas être respectueux, etc., etc. Je pense, plus on proposera un produit euh, euh, basique au consommateur, moins il va le respecter. Et, et lorsqu'on met du bio... L'approche et le, le prisme, il est différent. Et ça, s'est vérifié. Bon, ça a été compliqué parce qu'en en fait, les magasins n'y croyaient pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un meuble, moi. Donc, un meuble présentoir avec des trémis dedans. J'aurais dit, bon, d'accord. Alors, laissez-moi de la place, simplement. Laissez-moi un mètre, je vais installer. Et je vais le gérer, moi parce que c'est une vraie complexité à gérer et nous, on ne voulait pas prendre le risque d'avoir quelqu'un d'autre qui remplisse nos, nos trémies. En termes de traçabilité, c'était compliqué et, et d'hygiène. Donc, il fallait des gens formés à ça. Donc, j'aurais dit, bah, écoutez, on va prendre, nous, la responsabilité d'aller remplir chez vous les trémies. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais en tous les cas, ce refus a créé mon business model de, de la suite. Et la suite, ça a été très simple. C'est que nous, on a toujours le parti pris de, de, de travailler en direct avec le magasin et on a développé un meuble, deux meubles, d'immeubles, 100, 1000, puis aujourd'hui, 6500. Et toujours avec le même modèle. Notre meuble, nos produits, notre personnel qui remplit le meuble, on va au bout de la démarche. On va même beaucoup plus loin que ça. C'est que même ce qui ne se voit pas, maintenant, n'est pas polluant. C'est-à-dire que les, les sacs qu'on livre dans les magasins pour remplir les trémies sont en matériaux biodégradables et compostables. Donc euh, c'est livré sur une palette, dans un carton. L'adhésif du carton est en craft. Euh, L'étiquette, on a dans la nouvelle usine, on l'a supprimé parce que c'est marquage laser. Euh, bref, on a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer. Quoi. Au niveau du prix, sachant qu'on fait du vrac, le plus important dans le VAC, c'est le prix de la matière. Après, il y a un surcoût, bien évidemment, parce que ce le... n'est pas, pas tellement l'emballage qui coûte cher. Là. Pour le coup, ça, c'est négligeable. On l'a pris sur nos marges. Le, nous, notre, le, le vrai coût, c'est la mise en rayon, c'est le suivi, euh, c'est tout ça. Mais en tant que tel, je, ça ne coûte pas si cher que de switcher du plastique contre un matériau biodégradable et compostable. Honnêtement, sur nos types de produits, on vend quand même des produits euh, bio dont la composante du produit, c'est 80% du prix de vente. Hein, donc euh, on est très impacté par les phénomènes de pénurie, par euh, voilà on est sur un marché qui est quand même euh, très compliqué. On est très impacté par la volatilité des, des prix du produit, mais... On a des démarches avec des agriculteurs, avec des coopératives qui permettent de nous, de nous assurer des volumes stables en année et donc d'éviter un peu ces phénomènes de, de fluctuation trop importantes. En revanche, le, le, coût, le coût emballage il n'est pas, pas énorme. Je ne dis pas que tout le monde pourrait, mais sur des produits secs, sur des produits d'épicerie sèche comme on le fait, euh, demain, c'est d'ailleurs une hérésie absolue que d'aller dans des magasins spécialisés et de voir la quantité de plastique, la quantité de plastique ah, et nous, ben les magasins ne veulent pas entendre parler de nous parce qu'on est en grande distribution. Et, et puis on a tous nos propres contradictions. Hein, euh, on peut aimer le hard rock et la musique classique, euh, on peut aimer l'automobile et le vélo, on peut aimer euh, manger des produits sains et bio et, euh, et, et, et, et puis se faire un bon steak. Euh, vous voyez, c si, on, si on veut que les choses changent et que le monde évolue vraiment dans le bon sens, il faut quand même être tolérant et arrêter de, de juger, d'être coercitif, voilà, de, de, de manquer de respect. Si vous mangez bio, il faut aussi ne plus utiliser sa voiture, se déplacer à vélo, il ne faut pas classifier les gens. Il faut que tout le monde y ait accès, et puis il faut aussi accepter qu'il y ait des gens qui vont à, à une vitesse et d'autres à une autre. C'est dommage de voir qu'on n'est pas suffisamment suivi. On nous a mis dans des habitudes, le, néanmoins, le, la crise qu'on vient de traverser, elle a eu deux effets majeurs. C'est un, de produire une quantité de nouveaux déchets hallucinante, mais hallucinante. Et, et le deuxième effet, c'est un effet inattendu du confinement, c'est la prise de conscience que, heureusement, euh, tout ça est réversible et vite. On a vite vu les oiseaux revenir, on a vite vu le ciel se dégager, qu'on entendait des choses qu'on n'entendait pas avant que les eaux devenaient plus propres, que, enfin bref, on peut en citer plein. Et le confinement a fait qu'on a été chez nous, euh, qu'on a été obligé de faire à manger matin, midi et soir pour toute la famille, euh, qu'on est, on est allé acheter ses courses euh, généralement au supermarché ou en drive, ou en tous les cas pas très loin de chez soi, et qu'on a vu à quel point tout, mais la quantité d'emballage qu'on jetait. Et quand on regarde au fond de notre poubelle, on se dit quand même, Là, si je regarde bien, il y avait trois quarts, je pourrais, j'en je, je, ai, enfin, il n'y avait pas besoin, quoi. J'ai expérimenté aussi, pendant le confinement, la quantité de déchets euh, qu'on qu pouvait produire. Alors, je, je consomme en vrac, donc, euh, donc j'en avais beaucoup moins. Mais alors, pour en discuter avec les gens, c'est un truc qui les a marqués. Et on le voyait, moi, je, je sortais de chez moi, je voyais les poubelles, elles étaient tout le temps pleines. Il y a 20 ans, quand je conditionnais mes cacahuètes dans des pots en plastique, je n'étais pas sensible à la chose. Simplement parce qu'on n'y avait jamais sensibilisé. Je n'ai un milieu modeste, on ne parlait pas vraiment d'écologie. Ben aujourd'hui, on a la chance de pouvoir parler de ces choses-là, de pouvoir les diffuser à, à beaucoup de monde, euh, sans distinction sociale, sans distinction de rien. Et ça, c'est euh, quelque chose d'assez extraordinaire, avec tous les travers que ça a quant à la qualité de l'information qui est fournie. Mais néanmoins, on peut avoir accès à beaucoup de choses aujourd'hui. Le fait d'avoir démocratisé le, le bio, ça, ça fait partie d'une voilà, démarche qui est souhaitée. Moi, je ne me revendique rien. Le bio m'appartient pas, le vrac m'appartient pas. J'y ai cru, j'y crois et je l'ai poussé et je, et, je, et je le déforme bec et ongle. Le, en tous les cas, le sans emballage et le moins d'emballage possible et le moins de pollution par l'emballage possible, parce que je, je l'expérimente et je sais que c'est possible. Euh, maintenant, ça m'appartient pas. Et, euh, et je ne vais pas juger quelqu'un qui, qui développe la même, euh, la même logique que nous. Au contraire, au contraire. quand on a fait les calculs, il y a un chiffre qui m'a marqué. C'est de dire que grâce au VRAC, on a économisé 300 tonnes de plastique. par an. Vous imaginez à l'échelle d'une petite PME comme la nôtre, à Carpentras. Ce que j'aimerais, c'est qu'à force d'éduquer le consommateur, on, on ait un sentiment de culpabilité. Moi, c'est ce que j'ai développé, hein, perso, vraiment. En gros, aujourd'hui, je culpabilise à ouvrir un sachet en me disant, je pourrais faire autrement. Voilà. Et ça, c'est une étape énorme, c'est celle de la prise de conscience. À partir du moment où on se dit, ah ben mince, pourquoi j'ai fait ça Pourquoi voilà Légiférer là-dessus, pourquoi pas Parce que derrière, il y a un vrai rôle, je trouve qu'il y a un vrai rôle, en revanche, de la part des magasins et des distributeurs, à jouer sur euh, imposer. Parce que c'est eux qui donnent le tempo. Au final, 50% du, des, des, des volumes sont faits en ce qu'on appelle la MDD, la marque de distributeur, des produits à marque. Bon, ces produits à marque, en fait, les, les, les distributeurs donnent des cahiers des charges aux industriels qui fabriquent pour eux. Bon, mais pourquoi ne pas, ne pas intégrer dans les cahiers des charges un emballage, déjà, ne serait-ce qu'un emballage euh, compostable Là, et là vous, là, vous en enlevez du plastique. Hein. Le distributeur doit pouvoir donner le choix au consommateur de consommer différemment. Et derrière, consommer différemment, c'est être éduqué. La, la dynamique est liée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un consommateur qui est sensibilisé à la cause environnementale et sensibilisé à, au gaspillage. S'il est sensibilisé à ça, fatalement, il va se tourner vers des produits qui sont un peu plus vertueux. Sauf que si le distributeur, lui, il a pas l'offre qui qui va en face, euh, ça ça marchera pas. Et l'inverse fonctionne aussi. Si le le, le distributeur n'a que des produits gras, salés, sucrés, dans des emballages lourds, euh, et que le consommateur s'attend à à des produits euh, moins transformés, comme c'est le cas en ce moment, moins transformés et moins d'emballage, euh, dont la la liste des des des ingrédients est, est simpliste, ça sera ça sera compliqué. C'est le, le que, voilà que l'offre et la demande match. On applique à tous les niveaux les petits gestes du quotidien. C'est-à-dire que ces produits euh, qu'on a euh, dégraissés, qu'on a moins salés, qu'on a rendus plus vertueux, hein, la, le schéma de l'amande, on l'applique aussi dans, dans tout ce qu'on fait au quotidien. En se posant systématiquement la question de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent qui soit meilleur, qui soit plus vertueux. Et ça, on l'applique bah sur l'humain sur en, en premier lieu, ce qui, est, ce qui est hyper important. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que bah chez nous, il y a, vous voyez, la valeur, la valeur du, du diplôme compte moins que la, que la valeur de l'individu que vous avez en face, euh, qu'on euh, ne s'arrêtera jamais à un sexe, à un âge ou à, une, euh, ou à toute autre chose pour euh, recruter que le bien-être des salariés, c'est euh, quelque chose... Alors, tout le monde vous dira, la, la, voilà, la RSE, le, etc. Mais la vérité, c'est de se dire que ça doit transpirer chez le, le dirigeant, quoi. C'est prendre le temps d'aller discuter avec les gens. Même si aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes, c'est toujours beaucoup plus compliqué que, que quand on était dix. Mais, mais malgré tout, je prends le temps de le faire. On, on prend le temps de se voir de se parler. On va mettre en place quelque chose, Alors on en parlera dans les médias, mais c'est la première fois que j'en parle du coup. On va lancer un, un produit associatif, entre guillemets, où on va faire un espèce de casting avec des, des associations qui ont un vrai sens, et pas s'arrêter à de l'environnement, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'associations qui ont de vrais engagements. Et on va financer ça par un, par un produit qu'on qu aura à notre gamme, et c'est fait par un comité de salariés. Ce n'est pas moi qui vais suivre ça. et C'est un comité de salariés qui, qui, qui ira s'engager avec l'association, qui ira mener les moyens financiers, les moyens humains. Euh, donc ça, ça, ça mobilise. Après, on essaie de faire des, des déjeuners de manière régulière, hein, tous ensemble. Alors un coup, pour les, les, les personnels de production, on, je fais euh, ben, le, les, les, à leur pause, ils ont, ils ont des petits desserts. Des... On essaie toujours de faire faire repas, ces repas-là par des, des, des petits restaurateurs locaux, il y a une somme de détails et la nouvelle usine sera un peu une, une récompense. C'est vraiment une récompense pour tous les gens qui sont dans l'aventure euh, là. On a recruté beaucoup sur ce site-là qui est pas forcément adapté. On a la on a la perspective de l'usine bientôt. Tout le monde sera très heureux d'y être et on aura enfin l'écran à la hauteur de de ce qu'on y met dedans quoi. Au final moi j'ai été un peu l'initiateur de ça, euh, je suis euh, allez le chef d'orchestre de ça, mais euh, je suis toujours euh, interloqué, subjugué, euh, épaté de voir à quel point les gens sont investis autour de moi et sont investis dans, dans, dans, dans un vrai projet d'entreprise. Et je pense que pour arriver à, pour arriver à ce niveau d'engagement du personnel, quand on voit les prouesses qu'on arrive à faire sur le, sur le site actuel, euh, c est, c est, il faut croire en un, en un projet, vraiment. Il faut, il faut se dire, ah ouais, quand même, ce que je fais chaque jour, euh, ce n'est pas simplement mettre des amendes dans des, dans des sachets. Non, en fait, c'est mettre des amendes bio qui ont été contrôlées ici, qui sont conditionnées en France. Euh, je crée de l'emploi ici, je les, je les conditionne dans un sachet qui est biodégradable et compostable, qui est le premier à avoir été mis sur le marché en Europe dans une entreprise qui a une croissance incroyable et qui investit et qui construit une usine qui sera la première usine zéro plastique en Europe. Donc, je, je pense que ça... C'est une vraie motivation et, et, euh, et, et c'est ce qui nous pousse un peu tous les matins à, à nous lever. L'inspiration du moment, ça serait un mot. C'est la persévérance et la résilience. Voilà. J'ai deux, deux mots qui sont, qui sont importants pour moi en ce moment. Parce que... Parce que... Je... On est, on est, enfin, la, croissance, la croissance peut être euh, peut être difficile à gérer aussi. Hein, on me dit toujours, ce sont des, bon, des bonnes problématiques. Certes, ça reste des problématiques. Ça reste un engagement énorme. Et, et si... voilà, J'ai beaucoup de chance, c'est d'avoir euh, des équipes qui sont hyper mobilisées autour de moi. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 5 ans, on a... On est passé de 15 à 80 millions de chiffre d'affaires, de 20 à 120 salariés, d'un petit site à Carpentras à multisite dans le Vaucluse et un projet d'usine qui a mis du temps parce qu'on a eu des péripéties au milieu, de la logistique à intégrer. Donc, voilà. Donc il, faut, il faut de la persévérance de la résilience, parce qu'il oh, faut quand même se dire qu'à un moment, tout ça, on le fait en ayant un but. Et si je crois que si je n'avais pas ce fil conducteur du petit geste du quotidien, de se dire que tout ça a un sens, tout ça a de la valeur, je ne sais pas si j'en serais là euh, aujourd'hui. Tant qu'on arrive à, à garder l'humain le, le, le, au centre des préoccupations, je pense qu'il n'y a, qu a, a, a pas de limite. Après, ce qu'il faut, c'est tout, tout le temps de se remettre en question et, et tout le temps arriver à, arriver à sentir un peu les choses et à garder le contact. Et la meilleure manière de sentir les choses, c'est de garder le contact en permanence. Oui, c'est compliqué. On a des salariés dans toute la France aujourd'hui. Donc, euh, donc, je sais très bien qu'il y, qu y en a que je vois moins que d'autres. Euh, mais néanmoins, ils ont une proximité avec leur, euh, avec leur manager, avec qui moi j'ai plus de proximité. Donc, euh, bon, ça devient un peu pyramidal. Mais je pense que chez, chez un RDC, tout le monde sait, un, pourquoi il travaille et deux, pour qui il travaille. Heureusement. Heureusement. Donc, tant qu'on qu garde ça, euh, c'est plutôt pas mal. Ce que je souhaite euh, pour l'avenir d'un RDC, en fait, c'est assez simple. C'est euh, continuer de la croissance vertueuse. En gros, c'est... C'est euh, continuer ce qu'on a entamé, sachant qu'aujourd'hui, on ne on, on sait pas où est la limite. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, j'étais loin d'imaginer que je, que, je, que je ferais des produits sans emballage. Euh, il y a 5 ans, j'étais loin d'imaginer que je conditionnerais des produits dans un emballage euh, compostable qui ressemble à, à, à, à s'y méprendre à, à un sachet normal. Donc, euh, qui sait, demain, euh, demain, il y aura... Euh, il y aura peut-être peut encore, encore des nouveautés. Et... Jamais oublier ces 300 tonnes de plastique par an qu'on a économisé. Chaque fois que je me le dis, c est, c est, je, me je les matérialise. C'est énorme. Et tout ça, c'est simplement le fruit de petits gestes. Donc, euh, donc je souhaite simplement que ça continue comme ça. Je ne suis pas très gourmand. Hein. Merci Franck de montrer qu'il est possible de développer une entreprise vertueuse et d'innover en conservant la chaîne de production et d'expédition au local. Chacun de nous a effectivement ses contradictions et il n'est pas possible d'imposer à tous d'évoluer vers une consommation responsable au même rythme. Proposer des alternatives saines et respectueuses de l'environnement, là où le plus grand nombre fait ses courses, est à mon avis également une bonne manière de marquer les esprits et d'amener au changement. Si vous souhaitez vous régaler, rendez-vous dans le Vrac Store sur JusteBio.bio et sur leurs réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn. Tenter la consommation des produits en vrac, ça demande un petit changement d'organisation au départ, mais une fois les nouvelles habitudes prises, c'est un vrai bonheur de ne pas jeter des kilos de déchets juste après avoir rangé ses courses. Si la question du zéro déchet vous intéresse, vous pouvez réécouter sur Esperluette, Céline Laplanche et Marjorie Cousin qui ont ouvert il y a 3 ans le Petit Pot, épicerie zéro déchet basée dans le centre-ville d'Avignon. Et puisque la rentrée est souvent une période où l'on prend de bonnes résolutions, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Esperluette sur votre application d'écoute préférée et postez un commentaire sur Apple ou sur les réseaux sociaux de ce podcast sans emballage. A une prochaine, je l'espère, luette évidemment